Salut et bienvenue, petit tuto question-réponse consacré à Inkscape. On m'a demandé comment réaliser des croquis avec la version Inkscape 1.2.1. Donc pour cela il va falloir paramétrer l'outil crayon. J'ai créé un petit fichier Inkscape. Donc si je clique sur l'outil crayon, ici on va choisir mode euh, créer un chemin de baisers réguliers. Donc on choisit ça. Le lissage à 50 pour cette version elle est pas mal. Euh, forme aucune et puis on désactive ici le magnétisme. Ce petit picto là il faut qu'il soit désactivé. Après, donc je vais faire un petit coup de, de crayon là, avec le, le stylet. Euh, important, c'est d'avoir ici « fond aucun ». Donc si vous avez un fond, par exemple, vous cliquez sur la croix pour supprimer le fond. Le contour, un contour noir. Alors pour mettre un, une couleur, on peut cliquer ici sur la couleur et venir la glisser dans le contour, de façon à changer sa couleur. Hop, contour noir. Et puis l'épaisseur ici, donc clic droit, on va choisir par exemple 1 mm. Donc là c'est en mm on peut choisir pixel et, et tous les autres là. On va choisir donc 1 mm. Voilà, et puis euh, on met une opacité à 50%, moi je trouve ça intéressant. Donc je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. En principe les paramètres ont été conservés, on fait un petit coup de crayon, c'est bon. Euh, je vais dans affichage, on choisit ici plein écran, on peut choisir ici affichage écran large, moi je préfère l'écran comme ça, voilà. Donc pour zoomer, comme d'habitude, on appuie sur le bouton plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. Pour supprimer, on peut appuyer sur la touche SUPRE, voilà, pour supprimer le petit coup de crayon. Et là, on va bah, commencer à faire tout simplement une petite illustration. Donc je vais commencer par un petit, un petit rond. Donc pour cela, alors j'aime bien appuyer sur SHIFT de façon à additionner l'ensemble des lignes que je vais créer, pour la tête par exemple. Donc là, j'appuie sur SHIFT. Puis je commence à faire, voilà, hop, la petite tête de mon personnage. Après maintenant, je vais faire les, les yeux. On n'oublie pas d'appuyer sur SHIFT pour faire les yeux comme ça. Je vais faire l'œil de l'autre côté. Donc là, j'ai relâché le, le bouton SHIFT, je fais un petit trait et j'appuie sur SHIFT. Maintenant, tous les autres tracés vont être additionnés. Pas Maintenant, je vais faire le petit nez. Une petite bouche. Hop. Donc, je pas d'appuyer sur SHIFT. Alors, ce qui est pas mal, donc là, je fais exprès de la bouche un petit peu tordue et sur le côté... Donc en faisant ça, en ayant additionné toutes les lignes, je peux venir après sélectionner l'outil euh, Sélectionner et Transformer des objets. Puis je peux m'amuser éventuellement à, à faire une petite rotation, à réduire la taille comme ceci. Alors je vais pouvoir désactiver ici cette option, je reviens en arrière, CTRL Z. Je désactive, ce qui permet lorsque j'agrandis ou que je réduis, ça conserve l'épaisseur qu'il y a à 1 mm. Donc voilà, maintenant je peux réduire, placer la bouche un peu plus correctement. C'est pareil, le nez, si je trouve qu'il est, euh, est mal mis, ben je peux le déplacer un peu par là. Pour les yeux, celui-là, si je veux l'agrandir, eh ben, j'ai qu'à cliquer là-dessus ici. Voilà, maintenant je vais faire les petites pupilles, donc toujours l'outil crayon. Je vais faire une première pupille ici. Hop, j'appuie sur Shift. L'autre pupille ici, donc j'oublie pas d'appuyer sur Shift. J'en plie un petit peu. Euh, je vais faire les sourcils. Voilà, et j'en fais un autre ici. Euh, je vais faire maintenant les cheveux, j'appuie sur moins pour dézoomer, Alors les cheveux je vais les faire comme ça, CTRL-Z pour revenir en arrière, je vais rajouter un peu de matière ici, c'est pas mal, je vais faire le petit coup, Je vais faire les jambes. Je vais faire l'autre ici à peu près. Alors le bras, je vais le faire indépendant. Donc, Je relâche Shift, je fais un petit trait, je réappuie sur Shift. Je vais faire le bras comme ceci. Le petit pouce, la main, voilà, vite fait, mal fait. Et là, je vais faire l'autre bras de l'autre côté. Alors, on va dire que c'est pas trop mal. Euh, je vais avec l'outil éditer les nœuds, là, sélectionner les cheveux. Je rappuie sur P ou euh, le raccourci, c'est, euh, il me semble que c'est F5 ou F6. Ouais, c'est ça, F6 ou P, ça permet de sélectionner l'outil crayon. Donc j'appuie sur Shift et je peux venir comme ça euh, compléter un petit peu les cheveux. Voilà. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Euh, je vais faire la petite oreille. Donc j'appuie sur F1 ou également sur S pour sélectionner l'outil Sélectionner et Transformer. Donc moi j'aime bien appuyer sur F1 pour pouvoir repositionner correctement l'oreille. Alors si je veux supprimer ce petit trait, là j'appuie sur F2, je clique là-dessus, je sélectionne le nœud là, et j'appuie sur Supre. Ce qui supprime le segment. <rire> Donc je clique ici. Sur l'outil Sélectionner et transformer les objets, je remets, je remets ma petite oreille comme ceci. Je clique sur l'outil crayon. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc c'est vraiment une illustration très simple. Euh, je sélectionne tout, je vais réduire tout ça. Donc je clique sur la petite flèche, là, et j'appuie sur CTRL. Donc je duplique CTRL D, je clique, je glisse et je mets sur le côté. Donc, euh, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, bah, je peux éventuellement retravailler ici, euh, voilà, comme on a vu tout à l'heure, le nez, le déplacer, l'agrandir un peu. Ici, je vais agrandir également la bouche. Ou la réduire, ça peut-être plus facile. Une toute petite bouche. Les yeux, je peux les agrandir. Donc, j'appuie sur Shift pour sélectionner ces objets, là. Et puis, je peux agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci. Celui-là, c'est pareil. Je sélectionne les deux objets. Je clique sur la petite flèche en appuyant sur Ctrl-Shift pour agrandir. Donc l'avantage d'avoir groupé euh, les lignes en appuyant sur Shift à chaque fois, c'est qu'on peut, voilà, comme ça, s'amuser à déplacer très facilement nos petits objets. Alors admettons, ici, donc là, il y, y a un trait qui, de, qui doit appartenir à, à ce, ce calque-objet, là. Je vais sélectionner l'outil des les nœuds je vais appuyer sur Shift de façon à combiner les deux objets, là. Et je vais aller dans le chemin et je fais euh, Combiner, CTRL-K. Et maintenant, les deux objets, ils sont, euh, ils sont sur le même calque-objet. Je vais vous montrer ça sur la fenêtre des calques et des objets, voilà sont là dessus. Alors bien sûr si je souhaite déplacer ce petit segment là, je clique là dessus, ce qui sélectionne le segment avec les nœuds là, je clique sur un des nœuds et je peux comme ça le, le repositionner correctement. J'espère que je suis clair. Voilà, ça c'est pas mal. Et là je peux même éventuellement grossir un petit peu la tête. Donc je fais un rectangle de sélection, je clique sur la petite flèche n'appuie sur CTRL pour garder en fait l'homothésie. Je peux même venir m'amuser à, à déformer ma tête comme ça. Pareil pour les cheveux, je vais les agrandir un peu. Voilà donc ça c'est très pratique. Euh, maintenant on va faire une mise en couleur euh, rapide. Pour cela je vais sélectionner tout ça, je vais faire un CTRL-G pour grouper. Où je peux venir cliquer là-dessus. Voilà, j'ai groupé cet élément là. Je vais faire la même chose pour l'autre. Un rectangle de sélection. Je groupe en cliquant là-dessus. Voilà j'ai deux groupes. Celui-là et celui-là. Et puis je vais venir maintenant avec l'outil crayon, je vais mettre un petit peu de couleur. Sur ce, ce petit croquis. Euh, alors je vais commencer par la bouche. Alors là j'essaye de vraiment de bien repasser ici autour de la bouche. Je vais mettre une couleur rouge, voilà. je peux cliquer sur le petit nœud et venir rejoindre l'autre pour fermer et avoir une couleur comme ça sur l'ensemble de ma bouche. Alors je veux un fond rouge mais pas de contour, alors pour supprimer le contour je clique sur la croix et je la pose ici dans mon contour. Alors je vais mettre maintenant euh, du bleu sur les yeux. Je mets bien ici sur le petit, le petit nœud là, je clique dessus et je vais fermer l'autre puis je vais mettre une couleur bleue je vais faire la même chose ici et je fais maintenant je vais mettre une couleur sur le, le visage Hop. donc là je relâche soit je me mets dessus soit alors admettons que ben, pas... je, je me suis trompé j'ai appuyé sur shift et puis je, je continue à côté voilà c'est pas grave je refais ici une petite ligne pour l'oreille et puis je je voilà, je viens faire cette ligne. Alors là, vous voyez que j'ai mal rempli, c'est pas grave. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, CTRL A, ou alors rectangle de sélection pour sélectionner l'ensemble des nœuds. Et je peux venir ici, joindre les nœuds. Comme ça, ça me remplit et puis ça me permet d'avoir la, la couleur de la peau. Alors la peau, je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Et je vais déplacer cet élément-là un petit peu vers l'arrière, en cliquant là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Alors là, il y a l'opacité. Euh, ce que je vais faire, les couleurs, je vais les additionner. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai sélectionné toutes les couleurs. Je vais les mettre avec une opacité à 100%. Je vais grouper l'ensemble de mes couleurs. Donc pour grouper, c'était ça. Je vais aller ici dans la fenêtre Fond et contours. Et je vais changer ici le mode de fusion. Voilà, je, vais, je clique là-dessus et je choisis produit. Voilà, c'est mieux. C'est pas mal. On a plusieurs possibilités hein, de, de mode de fondu. Là, on va rester sur produit. Je retourne ici dans ma fenêtre des calques. Je me mets bien ici dans le groupe Couleurs. D'ailleurs, je vais pouvoir le renommer couleur, celui-là. Et si je clique dans le groupe, euh, tout ce que je vais dessiner, bah, il aura le, le mode de fondu produit. Et si je veux retravailler un petit peu la couleur, avec l'outil d'idé les nœuds, je peux venir comme ça déplacer un petit peu mes lignes de façon à ce que ça colle à l'illustration. Donc je re-sélectionne l'outil crayon, j'appuie sur Shift de façon à garder la couleur de la peau et je vais faire le coup. Hop, et je fais le contour de mon personnage. Tac n'avais ah, pas fait le pied donc je vais peut-être juste faire la couleur comme si par la main le pouce les doigts et ici je fais une petite ligne là entre euh, les deux segments du cou voilà comme ceci donc je fais CTRL A de façon à sélectionner alors je me suis trompé je clique sur l'utilité les nœuds je clique sur la couleur là CTRL A voilà j'ai sélectionné l'ensemble des nœuds et je clique là-dessus pour joindre les nœuds. Et en principe, ça devrait être bon. Voilà. Ici, je vais faire un petit trou, donc toujours avec l'outil crayon. Je me mets ici. Hop. Je fais un premier segment. J'appuie sur Shift, le deuxième, le troisième. Je vais mettre une couleur rouge pour qu'on puisse bien le distinguer. Je clique sur l'outil d'éditer les nœuds, Ctrl-A. Je clique là-dessus. Je clique maintenant sur la couleur de peau. et Je vais dans Chemin et je fais Exclusion. Et j'ai fait mon petit trou comme ça. Allez, je vais juste finir en faisant les cheveux. Donc, comme tout à l'heure, l'outil crayon, je fais un premier segment comme ceci. Alors je supprime le fond, je lui mets un contour rouge. Voilà, je vais comme ça. Voilà, comme ceci. Ah, ça devrait être bon. Donc, outil d'éditer les nœuds, contrôle A et je joins. Je vais mettre une couleur euh, voilà jaune. Je supprime le contour, et je vais placer cet objet, donc qui est tout en haut, il faut que je le mette dans couleur. Donc si je clique dessus et je le glisse dans couleur, il est tout en haut, et eh bien moi je veux qu'il soit en bas de toutes les autres couleurs. Donc je le déplace, voilà, il y a une petite ligne verte qui apparaît, et à ce moment là, vous voyez, la couleur jaune passe bien derrière la couleur du corps. Euh, voilà donc pour ce petit tuto euh, rapide, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.